Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Lauriane de la chaîne Marathon des langues. Bienvenue, aujourd'hui nous allons parler de la technique de l'aboiement. Alors la technique de l'aboiement, je suis sûre que vous l'avez déjà appliquée, je l'ai déjà appliquée, je l'ai déjà euh, malheureusement appliquée, je dis malheureusement parce qu'en fait c'est une technique qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de progresser, de voir des résultats. Euh, je dis nous parce que moi aussi ça m'est arrivé, mais euh, je ne m'en rendais même pas compte. Et je suis sûre que vous aussi, vous l'avez déjà appliqué. Je dis appliqué, mais ce n'est pas forcément le bon mot parce qu'on le fait sans s'en rendre compte. C'est vraiment inconscient. Et vraiment, euh, le jour où on se rend compte que l'on fait ça... Euh, et qu'on arrive à s'en débarrasser, et eh bien on progresse, on avance et je le vois à chaque fois euh, avec mes élèves de des formations, du marathon d'anglais, du marathon d'espagnol. Dès qu'ils mettent cela en place, et eh bien bim, il y a un truc qui se passe et là ils avancent. Donc je vais vous parler de ça juste après le jingle. Donc avant de vous parler de cette technique de euh, l'aboiement, eh bien, euh, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de cette vidéo ou juste ici ou juste ici au niveau du petit i. C'est un kit gratuit qui vous permettra de savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage des langues. Donc cliquez vite ici ou ici pour récupérer votre kit. Alors la technique de l'aboiement, c'est quoi alors, en fait, j'ai eu cette idée de vous parler de ces techniques parce que euh, la dernière fois, je me baladais dans la rue. Je rentrais chez moi et euh, je croise un couple avec un chien et euh, qui se balade dans la rue et le chien se met à aboyer. Et le maître aboie, crie sur son chien pour lui dire hey, tais -toi « Tais-toi Arrête d'aboyer arrête !» Et là, dans ma tête, il se passe un truc. Je me dis « Non, mais il y a un truc qui est pas logique dans cette histoire. Tu demandes à ton chien d'arrêter d'aboyer tout en faisant la même chose, en lui criant dessus. Comment tu veux que le chien comprenne euh, qu'il faut pas aboyer ouais, Alors, je suis pas spécialiste en dressage de chiens, ou en... Mais euh, pour moi, ça me paraît pas du tout logique. Et donc, cette histoire me fait penser aussi à, à l'éducation des enfants. Vous savez, quand on voit des enfants qui sont difficiles, qui sont durs, et qu'on... et euh, des enfants qui crient dans tous les sens, et vous avez les parents derrière qui leur crient dessus, qu'il est... Enfin, littéralement, qu'il est qui leur crient dessus. bien Les enfants, qu'est-ce qu'ils font Est-ce qu'ils comprennent pourquoi on leur crie dessus Pourquoi ils devraient arrêter Alors qu'on fait la même chose. Un enfant ou un chien ne va pas faire ce que, ce que vous lui dites, mais il va faire ce que vous lui montrez. Et donc là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte Elle nous parle de chien d'enfant, c'est quoi le rapport avec les langues En fait, c'est simple, c'est que le, le problème, c'est quand on apprend une langue, eh bien on fait la même chose, c'est qu'on s'aboie dessus, on se crie. Alors, pas forcément littéralement, mais... Le truc, c'est que quand je vois des nouveaux élèves qui arrivent ou des nouveaux abonnés sur le marathon des langues, c'est qu'il y en a beaucoup qui arrivent et qui me disent non mais pff, moi je suis complètement nul en langue, j'arrive pas, je comprends rien, euh, j'ai pas de mémoire, ça rentre pas. Et je me dis ouais moi moi aussi je m'étais dit ça en fait à l'époque que j'étais complètement nul, que j'arriverais jamais, que j'arriverais jamais à parler des langues. Et plus on se le répète chaque jour, et eh bien plus ça se passe. Et aujourd'hui, en fait, cette technique de la bois, moi, j'aimerais, c'est que vous arrêtiez de le faire, que vous arrêtiez de vous dire, je suis nul, j'y arriverai pas. Parce qu'en fait, il se crée des, des, des passages neuronaux dans votre cerveau qui font que, puisque vous le dites, eh bien, vous allez l'être. Alors qu'à l'inverse, si vous devenez votre meilleur ami, c'est ça que je veux que vous fassiez euh, aussitôt en regardant cette vidéo juste après, c'est que vous soyez votre meilleur ami. Imaginez que tous les jours votre meilleur ami vous dise « Ouais, t'es nul, t'as aucune valeur, t'y arriveras jamais. » Comment est-ce que vous allez réagir Comment vous vous sentez Comment vous allez vous sentir Alors, pourquoi est-ce que vous le faites pour vous-même Pourquoi est-ce qu'on le fait pour nous-mêmes Pourquoi est-ce qu'on est aussi euh, aussi dur avec soi Alors qu'à l'inverse, regardez si votre ami vous dit tous les jours euh, « Ah, mais t'es génial, tu vas y arriver, je suis sûre que tu vas euh, tenir tes objectifs. » Voilà, transformer ces paroles de manière positive, ça va vous donner le feu, ça va vous donner euh, de la motivation et vous aurez envie de réussir, vous aurez envie d'avancer. Encore une fois, c'est comme les enfants. Quand vous avez un, un bébé qui apprend à marcher ou qui apprend à parler, comment vous êtes avec eux Comment vous êtes avec votre propre enfant euh, Comment vous voyez réagir les parents autour de vous Est-ce que euh, l'enfant, euh, quand il fait son premier pas, est-ce que vous allez lui dire « c'est complètement nul, tu fait qu'un pas, euh, tu pas. Euh... Non, vous allez applaudir, vous allez être super content, vous allez voir des progrès de dingue et vous allez l'encourager. Donc l'enfant forcément aura envie d'aller plus loin. Ou quand il dit son premier mot, vous allez être « Waouh, c'est dingue !» Et donc vous allez l'encourager, vous n'allez pas le rabaisser plus bactère. Donc là, aujourd'hui, ce que vous allez faire, c'est que vous allez devenir ce parent euh, ou euh, ce meilleur ami envers vous-même et vous allez arrêter avec ces phrases négatives euh, mais vous allez transformer toutes ces affirmations en affirmations positives. Donc, vous allez le faire dès maintenant. Je vous invite vraiment à prendre une feuille de papier et à l'écrire parce qu'en plus, le fait de le faire à l'écrit, ça va vous engager envers vous-même. Ça va donner une dimension euh, plus euh, profonde dans l'engagement. Donc maintenant, au lieu de dire « je suis nul, je n'y arrive pas », dès que vous vous, euh, vous apercevez que vous êtes en train de le faire, vous allez dire « stop ». Vous prenez la, la technique du « stop ». Et vous transformer cette pensée en « je suis capable, j'y arriverai, je sais, j'ai confiance en ma réussite, mon objectif, c'est ça et je ferai tout pour y arriver ». Vraiment transformer euh, ces schémas différemment parce que ça va recréer des nouveaux chemins euh, dans votre cerveau, des chemins neuronaux qui vont faire que eh bien vous allez attirer vers vous euh, ce, ce vers quoi vous tendez. Et il euh, y a une image aussi que je voulais vous donner, c'est une amie qui m'en a parlé il y a peu de temps, que je trouvais vraiment pertinente dans le, dans le, dans ce sens, c'est que euh, vous imaginez que vous êtes en, sur un sommet, sur un plateau, enfin sur euh, une, une colline, et qu'il y a plein de chemins autour de vous. Il y a des chemins que vous connaissez, enfin euh, des chemins que vous connaissez. C'est large, c'est facile pour marcher, pour descendre, et il euh, y a, enfin voilà, c'est simple. Ça, c'est ce que vous faites habituellement. Donc, c'est tout, euh, toutes les affirmations, vous, enfin les affirmations, les phrases que vous que vous dites, que vous avez l'habitude. En fait, c'est le chemin euh, vers lequel vous avez l'habitude d'aller. Donc, toutes ces, à, ces phrases que vous me dites, euh, je ne comprends rien, j'y arriverai jamais, blablabla. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller là où, euh, en fait, vous voyez, il y a plein de buissons il y a plein de rosiers, il y a plein de, peu importe, plein de, de feuillages. Et euh, ça a l'air dur d'aller là-bas parce qu'il n'y a pas de chemin. Et l'idée, en fait, c'est de créer ce chemin, d'aller débroussailler, et de créer une nouvelle habitude pour faire de la place et devenir habitué de ce nouveau chemin. Donc ce nouveau chemin euh, du fait d'être beaucoup plus positif et plus agréable, d'être un nouvel euh, meilleur ami envers soi. Et chaque jour que vous allez aller vers, vers ce chemin, les premiers jours, ce ne sera pas forcément euh, facile parce qu'en fait, c'est une nouvelle habitude. Mais chaque jour que vous allez passer, eh bien le chemin va se tracer. Vous savez, c'est comme dans la forêt. Il y a des chemins, eh bien pour qu'ils soient visibles, il faut passer sans cesse et recréer, Enfin, créer ce nouveau chemin et créer cette nouvelle habitude. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Si vous pensez qu'elle pourrait aider d'autres personnes à mettre vos commentaires juste en dessous, à me dire si vous êtes prêts à prendre ce défi, à prendre ce challenge, à prendre une feuille de papier et à écrire dès maintenant vos nouvelles affirmations et à enfin réussir à atteindre vos objectifs et à créer cette nouvelle habitude. Je vous dis à plus tard dans la prochaine vidéo. Ciao les amis